Salut tout le monde, bienvenue à Weedman. Vidéo spéciale aujourd'hui. On sait que notre gouvernement provincial, euh, pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur, les Français, les gens de la Suisse, au Canada, le Canada est réparti en 10 provinces, euh, dont le Québec. Euh, chaque province a un petit peu leur euh, loi, euh, un peu euh, différente l'une de l'autre. À travers le Canada, le cannabis est légal. Euh, mais euh, certaines provinces ont le droit de faire pousser quatre plans. Euh, dans certaines provinces, les plans doivent être clôturés, euh, d'autres, euh, plus de, de, de discrétion. Euh, chaque, chaque province a leur loi, Leur petites différence Mais là, ici au Québec, il est arrivé quelque chose de très grave. Euh, notre gouvernement... Interdit de fumer à l'extérieur dans les endroits publics. Donc, euh, marcher sur la rue, marcher sur le trottoir, est-ce que c'est un endroit public? Euh, on sait qu'au Québec, on ne peut pas fumer dans notre appartement. Euh, seulement les propriétaires euh, qui ont des maisons peuvent fumer chez eux. Euh, donc, ceux qui sont en appartement, une bonne partie des gens, où peut-on consommer les produits de la SQDC? Je pense que on, si on les appelle, je pense qu'on va avoir une réponse. Euh, les gens qui travaillent à la SQDC, qui vendent du cannabis, doivent savoir où on peut consommer leurs produits. Encore une fois, ils n'auront pas la réponse. Vous savez très bien, euh, la SQDC n'a jamais les réponses à nos questions, que ce soit pour savoir la variété euh, dans les produits mélangés. Euh, ils n'ont aucune information, ils nous relan relancent toujours en nous disant d'appeler le fournisseur lui-même. Mais là, il n'y a pas aucun fournisseur qui va pouvoir nous répondre euh, à ce sujet. Où peut-on fumer du cannabis au Québec? Hein? Ça fait un an, hein? an qu'on peut fumer du cannabis, euh, depuis le 17 octobre dernier, euh, l'année dernière. Et puis là, on change les lois. Changez change les ouais, Je ne sais pas qu ce qui est arrivé en un an. Je ne sais pas. Parce qu'on sait aussi qu'à partir du 1er janvier, pas maintenant, on est au mois de novembre aujourd'hui, 5 novembre, mais à partir du 1er janvier, on va augmenter ça à 21 ans. Là, c'est 18, 18 ans. Les jeunes de 18 ans peuvent aller au gouvernement, au comptoir de la SQDC, dans une succursale de la SQDC, acheter du cannabis encore. Mais le 1er janvier 2020, Là, ils n'ont plus le droit, c'est 21 ans. 18, 19, 20, c'est fini. Donc, notre gouvernement provincial change les lois de 18 à 21, euh, sans tête à nous empêcher à faire pousser quatre plants de cannabis. Euh, et puis là, la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment « Où peut-on fumer? » Parce que là, pas le droit aux quatre plans. À partir de 21 ans, le euh, 1er janvier 2020, et puis à partir de maintenant, on ne peut plus fumer dans les endroits publics. On va appeler la SQDC pour en avoir le cœur net. Et ils vont nous dire qu'ils n'ont pas la réponse. Hein, vous le savez très bien. Ensuite, on va leur demander qu'ils nous réfèrent à un palier du gouvernement euh, avec un numéro de téléphone. Donc. On appelle la SQDC. J'aimerais avoir euh, votre attention, votre silence. Et puis, euh, s'il vous plaît, euh, ne pas interrompre euh, notre employé. Bienvenue au centre de relations clientèle de la SQDC. Veuillez ou qu'on peut fumer. peut être enregistré afin d'améliorer la qualité de notre service. Veuillez, s'il vous plaît, choisir parmi l'une des trois options suivantes. Pour de l'information générale sur la SQDC, appuyez sur le 1. Pour toute information concernant notre site web, appuyez sur le 2. Pour le suivi d'une commande effectuée en ligne, appuyez sur le 3. To continue in English, please press 9. Vous êtes le prochain client dans la file d'attente. Bonjour, je à l'appareil. Oui, salut. Euh, je voulais juste savoir, il euh, y a eu un règlement avec le gouvernement qui disait qu'on ne peut plus fumer dans les endroits publics. Et puis là, moi, j'étais en appartement puis je sais plus où fumer. Est-ce est qu'on peut fumer sur le trottoir ou c'est où qu'on peut fumer? la loi. Euh, je vous donnerai un autre numéro de téléphone pour ça. Parfait, j'ai un crayon, allez-y. Euh, C'est le 1877. 1877. 416. 416. 8222. Parfait, puis ça, ça va être... Oui, ensuite. Euh, sinon, je vous préfère en fait, d'aller sur euh, encadrement cannabis. Parfait. .ca, là, eux autres au moins euh, pour la loi, là. Sur Internet. Puis le numéro de téléphone que vous m'avez donné, c'est le gouvernement? Oui, c'est encadrement cannabis. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Bye bye. Au revoir. Excellent. Donc, on a un autre numéro de téléphone. On va essayer d'appeler. Il est un peu tard. Euh, sinon, on appelle demain. Avec Weedman, c'est jamais terminé. On va avoir la réponse. Où peut-on fumer quelqu'un possible. Oui, bonjour, je m'appelle David. Euh, une question bien simple, je veux juste savoir si est où est-ce qu'on peut fumer du cannabis? Euh, le gouvernement a changé la loi et puis euh, je me demandais si on pouvait tout simplement euh, consommer du cannabis sur le trottoir parce que le gouvernement, il dit qu'on ne peut plus fumer dans les endroits publics. Donc, euh, je vous laisse mon numéro de téléphone. Alright, j'ai laissé un message. Euh, ils vont me rappeler, j'imagine. Et puis ma question était vraiment simple, euh, où qu'on peut fumer, est-ce qu'on peut fumer sur le trottoir? C'est vraiment assez simple comme question. Euh, les endroits publics, ça c'est des parcs, c'est des écoles, euh, les endroits publics, public c'est en public. Donc euh, je ne sais plus, un endroit public sur le trottoir c'est en public, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne sais plus ce qu'on peut fumer, vraiment, sincèrement, sincèrement, je ne sais pas où ce qu'on peut fumer du cannabis. C'est légal, ils nous en vendent, prends-le, mais tu n'as pas droit de le fumer. Sincèrement, aidez-moi quelqu'un. Euh, je vous laisse là-dessus. Il va y avoir d'autres vidéos très bientôt qui s'en viennent. Euh, Donnez-moi des pouces, euh, encouragez-moi, puis merci à tout le monde là, qui m'envoie des cadeaux, des dons. Euh, C'est très, très, très apprécié. Allez voir mes anciennes vidéos. Il euh, y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas vu mes vidéos. N'oubliez pas que Winman, c'est la référence. Winman, c'est l'original. Salut!